Bonjour Chantal Robillard, bienvenue à la tribune des Vagabonds du Rêve chez Dounia Reçoit. Merci de venir nous parler de ton dernier livre, enfin, en tout cas, d'un livre très particulier puisque c'est de la poésie sur l'imaginaire, ce, ce qui n'est pas très répandu finalement. Et euh, donc, le livre dont on parlera tout à l'heure, c'est La rose, la gourmette et le jardin d'algues qui est un livre publié chez Voyelle, une oui. maison d'édition qui édite de la poésie, mais c'est un objet très particulier parce qu'il est illustré, on en parlera tout à l'heure aussi. C'est un objet en soi, euh, puisque je crois que l'un des sens de poésie, c'est fabriquer, faire, donc ça tombe bien, c'est un objet fabriquer de mots et d'images. Donc et surtout qu'il y a quelque chose de très très particulier qui est une relation avec euh, le petit prince et Saint-Exupéry surtout. Donc je avant de, de commencer, donc j'insiste beaucoup en parlant de poésie. Donc c'est c'est en tant que nouvelliste, poète que je te reçois, je sais que tu es chanteuse aussi, tu chantes mmh, beaucoup oui, dans des chorales. ma fais... hein. <rire> Oui mais enfin quand même, <rire> quand même. et puis surtout tu, tu... il t'arrive de lire en musique tes poèmes mmh. et mmh. même tes nouvelles mmh. et tu te ah, produis, oui, oui. tu es aussi dans, dans le passa... la passation culturelle si on peut dire puisque tu vas dans les lycées dans les collèges peut-être collège aussi. Collège voilà, tu, tu rencontres des, des <coughs> enfants, des adolescents auxquels tu passes quelque chose à travers ton écriture. Voilà, donc oui. je vais te donner la parole, je vais te laisser te présenter comme tu veux et puis après on, on, on ira sur la littérature plus proprement. À toi. Alors bonjour Dunia, déjà. <rire> bonjour à à la tribune des Vagabonds du Rêve. Merci de m'avoir invitée euh, cette année aussi. Et donc, euh, bah, tu as déjà presque tout dit sur moi. Hein non, non, sûrement euh, pas. <rire> voilà, je suis essentiellement nouvelliste et, et poète, poétesse, je ne sais pas, bon, les féminins, hein, c'est compliqué. Euh, j'ai écrit deux romans, mais c'est pas ma tasse de thé, le roman, c'est trop long, c'est trop... Euh, j'aime beaucoup en lire, mais en écrire, ça me demande une, une autre énergie, alors que j'aime beaucoup les nouvelles, parce que, euh, voilà, c'est succinct, c'est pas rapide à écrire, hein, pour faire non. court, mm -hmm. il faut prendre beaucoup de temps, mais euh, voilà, j'aime bien... C'est une belle définition de... qu'on va garder. Tout à fait. <rire> pour faire Et, court. Et pour la poésie, c'est pareil. Je fais de plus en plus court. Je fais de plus en plus de haïkus, donc ils sont très courts. Je ne sais pas si j'en ai là. Mais enfin, il y en a dans le recueil. Un haïku, c'est. Tu peux nous redire Alors un ce haïku, c'est un poème d'origine japonaise, mais mmh. maintenant, bon, ça est aimé, euh, qui est composé de trois vers. Au départ, hein, un vers de cinq, un vers de sept et un vers de cinq. À boire avec modération mais moi j'en fais de 3, 5, 7 7, 5, 3 5, 7 5, enfin voilà je, je, je combine le 3, 5, 7 comme ça dans mes haïkus et je fais de plus en plus de haïkus monosyllabiques donc je, je vais finir par me taire à force <rire> de ne faire que du monosyllabique euh, du et j'aime bien travailler sur la langue comme ça euh, voilà, en cherchant des mots d'un certain style je pense que c'est ton point fort ton mmh. style est, est, est effectivement un style très travaillé qui se lit très facilement mais derrière on voit la, mmh. le, le plaisir que tu prends à, à, à triturer la langue pour en, parce que la, pour en sortir quelque chose à chaque fois assez original mmh. voilà donc euh, et encore et qu'est-ce que je peux dire encore euh, ben voilà mes goûts j'aime bien chanter, demain j'ai un concert hein, euh, alors euh, en choriste hein, et en amateur hein. mais je chante depuis toujours hein. euh, gamine je chantais déjà mon père dirigeait des chorales donc euh, voilà j'étais dans ces chorales dans les colonies de vacances etc et puis euh, ben, quand je travaillais j'avais plus le temps, le soir on est épuisé, hein, tu dois connaître donc euh, je ne Chantais plus et là maintenant, ben, ben voilà, maintenant que je suis en retraite, je me suis remise à écrire beaucoup plus puisque j'ai le temps et aussi à chanter un peu plus avec des chorales déjà un peu plus élaborées, du, du Mozart, du Haydn, du Mendelssohn, du Buxtehude, voilà, et puis des chansons de la Renaissance. J'aime beaucoup, euh, je suis très médiéviste au départ, hein, donc j'aime beaucoup le Moyen Âge, la Renaissance et les chansons de, de ces époques-là. Voilà. Et puis, j'aime ben, toutes sortes d'auteurs. Hein, en tant qu'ancienne bibliothécaire, j'ai lu de tout. J'ai acheté pour les bibliothèques où j'étais toutes sortes de livres. Et donc, euh, voilà, j'utilise je, je, mes propres goûts dans, dans mon écriture. Euh, donc, il y a des genres, on parlera peut-être des genres après, il y a des genres qui m'intéressent plus que d'autres pour écrire. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas les autres, hein, mais voilà. Mais du coup, avant d'entrer de, de, dans un, un auteur qui t'a effectivement beaucoup inspiré, mm -hmm. euh, c'est une émission qui tourne autour de l'imaginaire Mmh. Donc, quand tu lis, tu lis tu, est-ce que tu es plutôt science-fiction, fantastique dans, Quand tu parles des genres, quel, quel est ton goût Est-ce que tu as un auteur auquel tu penserais spontanément là Ah oui, alors là, moi, c'est Perrault. Perrault, Perrault, Perrault. Hein. Perrault dans le texte. Hein. Il était une petite fille la plus jolie qu'on eût su voir, avec ce, cette, mmh. ce phrasé particulier du du début du 18e siècle du 17e époque, début du oui. 18e donc euh, oui c'est le fantastique donc et les contes donc euh, qui m'intéressent et la mythologie voilà euh, science-fiction, j'en, j'aborde un tout petit peu dans certains textes, hein, j'en vois Merlin sur une autre planète. Oui, quand, euh, quand même, je, oui. Voilà, Zoé se passe sur une autre planète aussi. Mais c'est pas, euh, c'est pas, j'aime pas être catégorier catégorisé dans un genre précis. Donc, l'imaginaire, oui, mais au sens large, et sans, sans, sans, en mélangeant les genres, en mélangeant aussi les écritures, puisque nouvelles, poèmes, mmh. je tiens toujours à ce qu'il y ait des nouvelles et des poèmes. Plus de nouvelles dans certains, plus de poèmes dans d'autres. Mais euh, j'aime bien voilà, mélanger... Euh euh, les choses, alors ça, ça plaît pas à tout le monde, hein, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des libraires qui disent, ah oh oui, on n'arrivera pas à le vendre, des bibliothèques qui disent, on sait pas où le mettre. <rire> c'est <rire> bon, pas <où> le cataloguer. <rire> alors, euh, voilà, quand j'ai le temps, quand je le sais, je fais un cours sur l'histoire du livre <rire> à des gens qui en ont besoin, mais euh, voilà, non, je ris, mais euh, c'est vrai que. C'est vrai que c'est particulier et que, bon, ben voilà, je n'aurai jamais un best-seller euh, archi-connu euh, du monde entier. Je m'en fous. Euh, bon, ce n'est pas, pas pour ça que j'écris. Voilà. Mm -hmm. Oui, de toute manière, euh, en France, on aime bien hein, mettre les gens dans des cases. Hein, oui, oui, <rire> beaucoup trop, beaucoup okay. trop, je trouve. Oui, oui, oui. Du coup, euh, oui. Ça... surtout dans le livre, hein, mm. euh, voilà, Chiclite ou je ne sais quoi. Alors, Chiclite, moi, je peux pas en entendre parler euh, mais euh, voilà BD c'est pareil il y a de la bande dessinée qui est quasiment du roman graphique d'ailleurs maintenant le genre en lui-même existe hein. roman graphique parce que c'est déjà complètement autre chose quand on lit Corto-Maltese c'est plus vraiment que de la BD au sens euh, Tintin du terme hein. Hein. oui euh, J'adore Tintin par ailleurs, hein, c'est un de mes personnages préférés, mais euh, voilà, je trouve qu'il faut, il faut être éclectique et lire de tout et, et voilà, s'inspirer de, de ce qui nous intéresse à l'intérieur de tout ça. Mais c'est quand même d'abord le fantastique, le conte, la mythologie, là j'étais ravie à l'automne dernier, je suis allée à Naples et de retrouver les sirènes, alors c'est pas les sirènes de la, lagune sur lesquelles, de la lagune de Venise sur lesquelles j'ai écrit, mais c'est les sirènes du puisque la sirène par a créé Naples, d'après la légende évidemment, et j'ai vu les îles Galies, qui sont les îles où étaient les sirènes, donc c'est des îles un peu après Naples, hein, où étaient les sirènes qu'on trouve dans Ulysse. Donc ça, ça m'intéresse. Le côté euh, vrai récit de voyage par rapport à imagination m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est aussi pour ça que j'écris sur Marco Polo, dont on dit, ici ou là, qu'il n'a pas vraiment vu tout ça, etc. Bon, ce qui est faux, il a vraiment fait des voyages en Chine, vu, enfin, c'est documenté, hein, donc on le sait. Euh, et en même temps, il décrit des choses qui paraissent complètement invraisemblables, des licornes, justement. Hein. Bon. Alors, on sait qu'il y a une certaine chèvre de je ne sais quelle montagne d'Asie centrale qui pourrait être l'inspiratrice, entre guillemets, des licornes décrites par Marco Polo. Bon, voilà, ça, ça m'intéresse. Oui. Mais surtout qu'à cette époque, on ne sait pas exactement oui. à quoi les gens sont référés. Oui, dans et leur puis, euh, Vocabulaire, a, en fait. Tous, voilà, il n'y sont... a pas de selfie à côté d'une licorne <rire> possible. Il <rire> n'y a pas de. Voilà, le, le récit du voyageur se fait après coup et retransformé quelquefois, enfin, etc. Donc, euh, voilà, c'est ce qui est intéressant et entre la réalité et la fiction. Bah, écoute, puisqu'on revient à la fiction, oui. on va, comme on, on, on avait convenu, pour introduire le sujet, on va, mmh. tu vas nous nous parler maintenant du Petit Prince. Du Petit Prince, oui. Et après, on va aller sur Saint-Exupéry, Le Petit Prince, La Rose. On va, on va dérouler le, le lien voilà. et puis on va. Tu nous liras plusieurs plusieurs textes extraits ou tu nous montreras aussi quelques illustrations oui, parce que ce livre relâche, euh, déjà. Oui. Voilà, il a été à euh, une magnifique couverture mm -hmm. et euh, dans l'esprit du petit prince mm -hmm. il a été illustré et donc et tu, euh... tu nous diras aussi jusqu'où vont ces illustrations pour certains de tes jeunes lecteurs <rire> <rire> tu nous diras ça après allez à, à toi fait. alors euh, je vous montre celle-ci euh, qui est euh, là en grand mais euh, en, elles sont en noir et blanc hein, mmh. ça c'est mon imprimante qui a fait un espèce de rose euh, bon. euh, c'est le petit prince quoi. en train d'écrire et en même temps euh, l'illustratrice ayant lu mes textes avant d'illustrer c'est moi en train d'écrire sur le petit prince qu'elle ah. a représenté hein, Voilà. alors bon pour pourquoi Le Petit Prince Eh bien Parce que c'était mon héros d'enfance préféré. Alors, plutôt que de gloser dessus, je vais vous lire un de mes textes qui est dans le recueil, La Rose, ah oui, les et voilà. les Jardins d'Algues, et qui s'appelle Le Petit Prince, mon héros d'enfance préféré. En fait, c'était au départ une librairie strasbourgeoise qui avait demandé à différents auteurs de la région ou d'ailleurs, il y a d'autres auteurs euh, parisiens. Euh, quel était leur héros ou héroïne d'enfance préféré Donc moi, j'avais écrit ce texte-là et je l'ai repris là euh, dans ce dans ce petit recueil. Et donc ça vous explique mon lien avec Le Petit Prince. Après, oui. on le verra dans les détails. Un Alors bon c'est en sept Écoute. petits points. Je suis très, je, je suis pas mateuse, mais j'aime bien, euh, voilà. Un. Je suis né au pied du volcan Saint-Roch, au bord d'un jardin auvergnat, plein de vipères et d'un puits. Le jardin. On m'a lu, puis j'ai lu, durant l'enfance, quantité de contes, récits, romans, mais toujours me revenait en palimpseste un livre précis. 2. Son héros, mon préféré, était modeste, solitaire, petit, et prince. Sa belle fin m'émouvait, tout autant que celle marine de son auteur, Saint-Exupéry, à la vie pourtant si aérienne. 3 Revenu bien plus tard en vacances dans ce village, je relus un soir le petit prince et, marchant au matin par les rues, me frappa le front, la présence constante et quotidienne de ce texte en moi. 4. Les volcans éteints ou ramonnés du petit prince, c'étaient les miens, rabotés par les carrières de basalte et de pouzolane. La rose du petit prince, c'était celle que mon pépé, mon grand-père, tentait de produire, la bleue fabuleuse, qu'il n'obtenait que parme, mmh, elles ne sont pas vraiment bleues, mais avec épines les moutons se dessinaient dans le paysage environnant. Le renard chassait les poules du voisin. Toute une série d'éléments du conte « Le petit prince » s'étalait sous mes yeux. 5. Plus tard encore, j'arpentais mon premier désert, où le petit prince me suivit. De Zabriski Point à Furnace Creek. Alors c'est aux États-Unis, c'est la vallée de la mort. Puis le Sahara où je vis dunes et fénèques, mais aucun serpent. 6 et à chaque vol de nuit, je songe à saint ex sa panne et ses mains noires de cambouis, comme mon pépé cheminot sur les locaux vapeurs de la mythique Clermont-Nîmes, les arborer le soir. 7 et à chaque découverte de planète, je pense à l'astéroïde de Petit Prince. J'espère un jour aller le voir. Il me montrera ses couchers de soleil, sa rose et ses volcans éteints. Et il me dira, s'il te plaît, madame, dessine-moi un mouton. Voilà. Voilà, c'est une belle intro, entrée en matière. Voilà. Mais on va continuer parce on va continuer. que... Voilà. Alors, là, une des questions que je me pose, parce que sur Le Petit Prince, oui. parce que je connais tes goûts, là, tu viens de nous le dire pour effectivement euh, l'imaginaire, mm -hmm. et c'est un texte très atypique finalement qu'on oui, nous a fait oui. lire sans jamais nous dire qu'on a parfois subi, parce que tout le monde n'aime pas Le Petit Prince. Tout le monde Subi pas. en à l'école, au collège, je ne me rappelle même plus euh, où j'ai pu le lire moi-même, et en fait. C'est presque un livre de science-fiction quelque part. Mais oui, mais oui, Alors... c'est un petit alien, le, le petit prince, hein il est sur son astéroïde, euh, Voilà, il vient sur Terre, on ne sait pas comment il atterrit. On sait pas. Ah si, il y a une, une histoire de vol d'oies cendrées. Voilà, les, les, les oies cendrées qui se promènent dans l'espace, euh, en dehors de l'air, de l'ozone et de, bah, voilà, de la couche atmosphérique. Mais enfin, voilà. Donc, euh, on est dans le fantastique, en tout cas, et un peu dans la science-fiction. Et puis, il va de planète en planète avant de venir euh, euh, sur Terre, hein, le petit prince. Donc, euh, oui, c'est un petit alien mais aliens. En plus, non, alien. <rire> en plus les... ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces planètes, il y, a, il y a 50 ans de ça, pense... c'était ridicule de dire oui, que c'était des toutes petites planètes, et puis on a découvert des fait. planètes qui faisaient 500 km de diamètre, oui, enfin oui, des oui. planétoïdes, hein. essayons oui. de, de garder les termes. Oui, oui, il y, y, y a vraiment une... Syntex a senti quelque chose là euh, qui n'a été découvert que 50 ans après. Hein, les, les exoplanètes, euh, les voilà. Euh, je pense que s'il vivait maintenant, Syntex, il nous ferait des très beaux textes de science-fiction. Ouais. Oui. Lui, il serait parti avec Thomas Pesquet, hein, là, carrément. <rire> qui n'est pas de la science-fiction. <rire> non, qui n'est pas de la science-fiction, mais, mais il était aviateur et là, oui. maintenant, il aurait été astronaute. Hein, euh, ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, je pense. Et ce petit alien, pour te, te dire, on a, je dirais qu'il a de la prescience, mais même plus que ça. C'est quasiment un télépathe. Oui, oui, oui, tout à fait. Il sent les hommes, il sent les, les animaux, il est très étonné. La terre le, le, le surprend beaucoup. Hein. Euh, euh, ne pas oublier que Saint-Exupéry avait écrit avant « Terre des hommes ». Tout à fait, oui. Voilà. Qui n'a rien d'un conte, pour le coup. Là. Qui n'a rien d'un conte, oui. non. C'est un livre très atypique dans son mmh. écriture, un hein, mmh. syntaxe, on en parlera peut-être après. Euh, oui, on peut en parler même, même maintenant, si tu veux, puisqu'on est dedans. Mmh. Il y a aussi le désert. <rire> Alors, le désert, oui. Qui il se trouve que l'histoire du, du, du petit prince commence donc dans le désert. Hein. Mmh. C'est le désert de Libye, en fait, c'est pas dit, mais c'est le désert de Libye, où le s'est vraiment craché. Euh, il est resté trois jours sans boire et sans manger. Il était avec son mécanicien, hein, mais ils ont été récupérés par une équipe de, de, de méhari euh, au bout de trois jours et ils n'avaient plus rien à boire ni à manger. Et, euh, euh, bon, enfin, ça, ça a été chaud quand même, si je puis dire, par rapport à un désert. Ça a été très chaud. Il a failli y passer. Par ailleurs, il dirigeait. Enfin, il était d'abord pilote, puis il dirigeait la ligne Toulouse Cap Juby, Cap Juby en Mauritanie, enfin Maroc, euh, à, à cheval sur Maroc-Mauritanie, euh, où il y a euh, du désert euh, aussi à, à traverser en avion. Donc, euh, le, le désert saint-ex connaissait bien. Hein. Euh, voilà et c'est des choses qui voilà qui moi m'ont beaucoup touché hein. mais moi mon premier désert comme je l'ai dit tout à l'heure il était aux États-Unis bon oui mm -hmm. mais enfin il, il était bien désert quand même hein. j'y suis allée hors saison euh, la vallée de la mort euh, Ouais, oui. on comprend certains westerns. Oui, oui, c'est très western, effectivement. On comprend certains westerns. Là où le héros vit sa rédemption. Oui, oui, oui, mais euh, oui, tu sors de ta voiture, il fait 60 degrés dehors. Heureusement que tu as la clim hein, dans la voiture ouais. parce que ça ne serait pas évident à tenir. Et moi, j'ai campé à Furnace Creek. donc <rire> D'où le nom Furness <rire> ouais. Creek. Alors, ben écoute, dis-nous pourquoi il est atypique et puis après on parlera de la rose, la gourmette et le jardin d'algues. Alors, il est dernière atypique. chose sur oui. le livre lui-même, en fait. Oui, sur le livre mmh, lui-même. Mmh. Il y a typique dans l'œuvre de Saint-Ex euh, le Petit Prince. D'abord parce que c'est son dernier paru, mais bon, mmh. ça, il en aurait écrit d'autres. Il avait, il était en train d'écrire Citadelle. Hein. C'est une demande qui lui a été faite par une de ses éditrices new-yorkaises, hein, puisque Saint-Exupéry était en exil mmh. aux États-Unis. Voulait absolument revenir en France. Il voulait se battre. Il, bon, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir euh, venir. Euh, rejoindre une escadrille et, et, et continuer la guerre. Euh, et donc, euh, cette éditrice lui a demandé un conte de Noël pour euh, les enfants new-yorkais de… Je ne sais plus quelle était la revue, euh, où ça devait paraître. Et donc, il a commencé à écrire euh, ce petit prince en prenant des éléments de sa propre vie, j'ai dit tout à l'heure, hein, le moteur mmh. qui… Qui, se, qui, qui, qui tombe en panne, le crash, le désert, la faim, le puits, parce que le puits c'est l'eau, donc c'est la vie, hein. euh, le fénèque, parce que Saint-Exupéry, lorsqu'il était à Cap-Jubi, il élevait des fénèques, il élevait des biches, il était très animal, animaux. Mmh. Euh, euh, voilà, donc il essayait d'élever toutes sortes de bêtes. Hein. Euh, quand il était en Argentine, à Buenos Aires, euh, il avait des bébés crocodiles dans la baignoire de son hôtel, de sa chambre d'hôtel. Ça va pas ans, duré le longtemps parce qu'on mmh. l'a enfin, voilà. ouais. Donc, Le Petit Prince est quelque chose qu'il a écrit, euh, qui a été publié donc, en, Angleterre, euh, dire en Angleterre, pardon, en Amérique, euh, juste avant qu'il ne parte euh, faire la guerre, euh, donc, euh, euh, en Afrique du Nord puis en Corse. Euh, et il n'a jamais vu la version française puisque la, la, la, la version française n'a été publiée qu'à par Gallimard qu après sa mort. Voilà. Donc euh, c'est ça qui est atypique. Alors après, je dirais à partir de l'intérieur, en quoi c'est aussi atypique, atypique pardon avec l'histoire de la gourmette, mais dans l'œuvre de Saint Ex, il a écrit des livres, vol de nuit, pilote de guerre. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Terre des hommes. Il euh, y en a encore un que j'oublie là maintenant. La citadelle. Euh, oui, mais Citadelle n'était pas publiée. Hein. Oui, citadelle, est, voilà. Euh, euh, Vol de nuit, pilote de guerre, oui. Euh, sur son expérience en tant que pilote. Donc, c'est des, des romans, Tout à fait, oui. mais qui sont tirés de sa vie. C'est pareil. Euh, euh, dans Vol de nuit, d'ailleurs, euh, l'héroïne. La, la, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est la personne que le pilote euh, a aimé et n'aime plus, ou, ou qui n'aime plus le pilote, etc. En fait, c'est Louise de Villemorin qui avait été fiancée à euh, Saint-Exupéry et qui a, euh, qui a rompu avec lui parce que sa famille ne voulait pas de quelqu'un sans vraiment de boulot, quoi. quand il était jeune pilote… Euh, c'était mmh. encore très flou, enfin, ce n'était pas un métier pour un aristocrate, il était quand même comte, hein, saint mmh. Bon, Et elle, je ne sais plus ce qu'elle était, mais c'est une très grande famille, les Villemorins. Donc, il y a tout ce côté par derrière, hein, euh, euh, chez Saint-Exupéry. Et donc, euh, Le Petit Prince, c'est une espèce de parenthèse enchantée, on va dire, hein, j'aime bien le mot « enchanté », euh, qui en fait euh, se sera trouvé son dernier, avec cette extraordinaire fin de syntaxe euh, qui tombe, est-ce que je le dis maintenant Non, non, on va, on va s'arrêter sur Le Petit Prince et on va entamer La Rose, La Gourmette et Le Jardin voilà. d'Algues parce que c est, c est, là c'était un peu le… le le fond, en fait, le fond, le, oui, oui, le terreau, en fait. je dirais, d'où est parti ton recueil de poésie, et dans lequel il y a d'ailleurs aussi une nouvelle. Oui, sur oui, je, je te dis, j'aime bien, euh, voilà, un voilà. petit bonus, il y a une nouvelle qui voilà. était dans Dimension New York et que j'ai reprise là puisque c'est Syntax à New York. Alors, euh, bah, allons-y. Donc, euh, mm -hmm. parle-nous de la rose. Euh, de la rose, pardon, de la gourmette et du jardin d'algues, parce que voilà. c'est très particulier. Alors le le oui. titre est un peu particulier parce qu'on ne mmh. voulait pas mettre… Il euh, euh, y avait encore l'embargo sur euh, l'interdiction sur euh, Le Petit Prince, hein, quand j'ai écrit. Euh, ah. Les 75 ans n'étaient pas passés, donc on n'avait pas le droit de reprendre. Il y avait la famille interdisée de dire « dessine-moi un mouton ». Enfin, c'était très… Très très euh, comme pour Tintin d'ailleurs, la, mmh. la succession Hergé euh, interdit beaucoup de choses hein, sur Tintin. Donc euh, pour euh, le petit prince, euh, on pouvait pas, je ne pouvais pas mettre euh, euh, le serpent du petit prince ou la rose du petit prince, ou, etc. Mmh. C'est pour ça que ça s'appelle la rose, la gourmette et le jardin d'âge. Al. Alors la rose, il faut savoir que la rose qui est dans le petit prince, celle mmh. qui a des épines, mais qui est capricieuse, qui qui fait des manières, qui est un peu orgueilleuse, etc. À voir, je vous renvoie au texte du petit prince, c'est Consuelo, c'est l'épouse de Saint-Exupéry, qui était une jeune femme sud-américaine très volcanique. Elle était née au milieu des volcans, hein, au San Salvador. Volcan, alors là, pas éteint du tout. Et elle était asthmatique, donc elle toussait beaucoup. Et quand elle était dans le désert, quand elle rejoignait saint ex à Cap-Juby, ou euh, euh, oui, essentiellement à Cap-Juby dans le, dans le désert, bah, il y a la poussière hein, dans le désert, donc euh, son asthme se, se déclenchait encore plus. Donc voilà, il faut lire Le Petit Prince, alors pas quand on est enfant, parce que ça on le sait pas, mais il faut relire Le Petit Prince en, en ayant ces éléments-là en tête que euh, voilà, le renard, bah, il élevait des renards, des fenecs, euh, bon La rose, c'est... Voilà. Alors par contre, les baobabs, je n'ai pas trouvé. Pourquoi il y a des baobabs Parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de baobabs. Non. En Amérique du <rire> Sud, non plus, non pas plus, à non. ma connaissance. Je ne sais pas d'où sortent les baobabs. Mais bon, donc, ce n'est pas gênant. Euh, donc voilà, donc la gourmette, ben, je vais vous parler de la gourmette, c'est celle de Saint-Exupéry. Voilà, et après tu nous liras un texte. Voilà, et puis, et puis le jardin d'algues, eh c'est l'endroit où repose Saint-Ex. Tout à fait. Il est, euh, voilà. il est au fond de la mer, pas très loin de Marseille, hein. euh, il est au large de l'île de Rioux, la famille n'a pas voulu qu'on remonte euh, les restes du corps, de toute façon ça doit être très éparpillé. Euh, ils ont, on a remonté la, des morceaux de l'avion, mais on n'a pas remonté euh, le corps de Syntex, enfin ce que, qui restait du corps de Syntex. Donc le jardin d'algues, c'est parce que Syntex disait toujours que son rêve aurait été de, de devenir jardinier. Hein Donc jardin d'algues. Voilà. Alors, est-ce que je vous parle de la gourmette Oui, et puis après ah. C'est bon ou tu veux que je parle d'autre chose avant À toi, à toi. Alors ah. voilà la gourmette, j'espère que ça sera. Voilà, j'espère qu'on verra. Elle est là. Recule-le un petit peu. À gauche, peu. faut que je recule. Re soulève La voilà. La On gourmette voit quelque chose texte a ouais. été retrouvée par ce pêcheur marseillais, Jean-Marie, Jean-Louis, je me... ça me rappelle plus, Bianco. Et donc la gourmette de Syntex a été retrouvée. Alors vous pouvez trouver ça sur YouTube. Lina a fait des des, des reconstitutions de euh, des articles de l'époque euh, de, début des années 2000. Hein. Ça a été découvert. Euh, le pêcheur a découvert euh, la gourmette en 98. Mais elle n'a pas été tout de suite identifiée. Euh, voilà. Beaucoup de gens ont cru à une galéjade. Bon bah ben, oui un pêcheur marseillais. Donc bon voilà. Hein. Il nous invente n'importe quoi. Or, si on regarde bien, je sais pas, pardon, si on voit là, si on regarde bien euh, l'image de la courmette, il y a marqué dessus Antoine de Saint-Exupéry, entre parenthèses, Consuelo, CO, c'est-à-dire chez Reynolds and Hitchcock Limited, ou Inc., pardon, et puis l'adresse, c'était son éditeur américain, et l'adresse de l'éditeur. Vous imaginez un pêcheur marseillais qui n'a jamais lu syntaxe inventer ça, hein, c'est impossible. Donc euh, la gourmette est authentique, ça a été prouvé, etc. On s'est rendu compte après que la gourmette, euh, c'était Consuelo qui lui avait offert cette gourmette, et, et elle, donc c'était pendant la guerre, hein, elle avait euh, reçu de lui une gourmette avec ses coordonnées euh, à elle aussi dessus. Voilà. Euh, donc euh, c'est pour ça que la rose, la gourmette et le jardin d'algues le... voilà une autre photo du brave pêcheur marseillais euh, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de reconnaissance hein, il le dit lui-même, il est très amer hein. euh, il a été obligé, la gourmette, de la donner euh, au musée de l'air Jean-Claude Bianco, j'ai dit Jean-Marie euh, il n'a pas touché un sou pour sa découverte. Euh, voilà. Enfin, C'est Les aléas. Et euh, voilà une image du pilote aviateur. Je ne sais pas si on voit. Là, pilote. on voit, oui. On voit si... voilà. voilà, comme ça, ça va. Aller. Du pilote aviateur, enfin, c'est dans le livre. Hein. Oui, oui. Et derrière, le petit prince qui vient lui demander de lui dessiner un mouton. Je n'ai pas voulu prendre mouton, on en parlera après pourquoi. Je n'ai pas voulu mettre mouton dans le titre. Ah, d'accord. Est-ce bah, écoute... que je faisais travailler parallèlement d'autres écrivains euh, sur le mouton. Donc, on va en reparler. On en reparlera à la fin. Donc, euh, bah, écoute, maintenant, si tu nous lisais un texte. Oui. Alors, je vais vous lire bah, le renard. Tout à fait, vas-y. C'est quand même le personnage clé en dehors du petit prince qui rencontre le. et de l'aviateur, évidemment. Oui, oui. Le renard. Bon, j'ai n'ai plus l'image, mais ah, tant pis. Voilà. Non. Le renard. Alors, ce sont des petits quatrains, huit quatrains. Il t'a guetté très longuement au bord d'un champ au blé doré. Il se léchait, te regardait. Il est rusé, tu sais, mon gars. Il a penché son museau blanc, s'est étiré, pelage roux. Et tel un sphinx, il t'a posé la question clé. Où vont les gens puis doucement t'a demandé « M'apprivoiser, voudrais-tu » Petit enfant, petite alien, petit ami, petit, petit, tu hésitais, tu as volcan, rose et mouton à bien soigner. Pour gagner quoi ?« Mon amitié, » dit le renard, « à tout jamais. » Donc, un poème sur l'amitié du renard et du petit prince. Et puis, voilà le, le, le poème éponyme qui a donné son nom au recueil, « La rose, la gourmette et le jardin d'algues ». Là, ce sont des quintins. « Dors une gourmette, vous l'avez vu tout à l'heure, au large de Rioux. vient un vieux pêcheur, trouve le bijou, le nettoie un peu, dedans, lit un nom. Saint-Exupéry avec son prénom la date d'achat écrit plus petit de Consuelo son épouse qui capricieuse rose elle qui toussait consolait son prince celle aux trois épines au B612 petit paradis Tonio tu voulais finir jardinier rêver d'envoler tu là-dessous, jardine les algues, souris au mérou, ton Eden est là. » Alors il faut savoir que Syntex était appelé Tonio par les autres pilotes et les, et les mécaniciens de la ligne, hein, enfin des lignes qu'il a piloté puis dirigé euh, vers euh, donc, le Maroc, puis le Sénégal, puis le Brésil et l'Argentine. Et qu'entre euh, eux, certains l'appelaient « pique la lune » parce qu'il avait un nez retroussé. « Pique la lune », c'est joli. Donc, oui, ça va bien avec l'idée euh, voilà, aussi euh, de l'espace. Voilà. Et donc, euh, l'un des, non pas personnages, mais des objets importants dans le livre de Saint-Ex, Le petit prince », c'est le puits. C'est le puits qui donne la vie, qui donne l'eau, auprès duquel va le serpent, parce que les serpents, ça a aussi, à un moment ou à un autre. Donc le puits. Alors ce sont des haïkus monosyllabiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. <rire> Et voilà le puits, je ne sais pas si on le voit, vu par Gaël, le petit prince qui se mire dans le puits. Oui. Oui, oui, on oui. le voit bien. Par contre, avant de commencer, dis-moi, oui. raconte-moi ce que tu m'avais dit euh, l'autre jour euh, à propos des dessins. Oui. Ce qu'ils qu devenaient entre les mains de certains de tes lecteurs. Ah oui, oui, mmh. elle, elle a fait des dessins en gris, euh, en, en grisé, hein, en fait, mmh. pas noir et blanc, mais grisé. Euh, exprès pour que d'éventuels enfants, ou jeunes, hein, parce que ce n'est pas pour les tout-petits, euh, puissent le colorier. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gamins qui disaient « Ah, on peut le dessiner, on peut dessiner euh, euh, ». L'an dernier, j'avais fait une intervention euh, euh, près du parc de Portales à Strasbourg, dans un endroit… Euh, euh, voilà, euh, signe autour de la nature. Et euh, vraiment, les gamins venaient euh, demander des crayons de couleur et dessiner sur des feuilles comme ça, qu'on leur avait donné. Euh. Bon, malheureusement, euh, les parents n'achetaient pas le bouquin. Alors Attends, pas <rire> <rire> ils voilà. Mais donc, c'est fait exprès. Voilà. D'accord. Alors, le puits, haïku monosyllabique. Un puits sous le vent. « Bois, petit gars L'eau vient du fond, son chant rit en toi. » C'est tout, c'est très court le haïku. C'est très court le haïku, mais du coup c'est très dessiné finalement. Ah, c'est très pertinent. Oui. Et oui. Euh, ça, on descend petit à petit dans oui. l'eau, dans le puits. Alors, sinon j'ai encore à vous lire un extrait que tu m'avais demandé sur l'aéropostale. Alors là, c'est euh, le bon, paragraphe le qui concerne synthèse exupéry voilà, voilà le dessin, oui. c'est euh, livrer le courrier, hein, le, le Oui Rappelle-nous un peu les, voilà, les conditions dans voilà. lesquels ce courrier était livré voilà. le, Ce courrier était livré euh, donc, euh, essentiellement vers le Sénégal, puis vers euh, l'Argentine, l'Amérique du Sud, hein, Brésil, l'Argentine, et euh, il devait arriver absolument, euh, quel que soit le temps, le chef de la ligne hein, à Toulouse, M. Dora, il s'appelait, euh, exigeait que le courrier soit envoyé quel que soit le temps, même s'il y avait des tempêtes, même s'il y avait le poteau noir à traverser. Le poteau noir, c'est une zone euh, bah, noire, hein, comme son nom l'indique, euh, extrêmement mouvementée, turbulente, avec des, des gros éclairs, euh, voilà, très dangereuse pour des petits coucous, parce que c'était quand même encore des coucous, hein, les avions… Mmh de l'époque, et il y a beaucoup de pilotes qui sont morts. Hein. Beaucoup, Saintex en a réchappé, mais bon, Mermoz est mort en mer, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont morts en mer avec leurs mécaniciens et avec leurs radios à partir du moment où il y a eu aussi des radios, des, des hommes s'occupant de la radio à bord des, des avions. Donc, c'était un métier dangereux, mais tout ça pour livrer du courrier. Voilà. Alors, euh, je vous dis juste un tout petit mot sur ce texte-là. C'est une onzine, alors j en, j en, je ne vais pas lire les onze, euh, les onze strophes, mais je l'ai écrit euh, dans les Alpes-Maritimes, je les ai écrits, ces, ces textes, à Saorge, au monastère de Saorge, où je faisais une résidence d'écrivain. Voilà. Et donc, euh, ça m'a demandé beaucoup de travail en amont parce qu'il fallait avoir lu des textes, non seulement les textes de Saint-Tex, vol de nuit, euh, etc., mais euh, des récits de mécaniciens, des récits de pilotes, des, des, des textes sur l'aéropostale en général. Euh, voilà, donc c'est un gros boulot euh, en amont. Et ça, je l'ai écrit pour ouais. les rencontres d'Aubrac, voilà. Alors, tu m'as demandé de lire le 1 et le 8. Voilà. Oui, l'introduction et puis la, ce qui concerne l'écrivain qui, qui voilà. nous intéresse. Oui. Les gars de l'aéropostale étaient seuls lorsqu'ils prenaient leur coucou pour un long vol d'avion courrier. D'escale en escale, au ciel, une masse compacte, le poteau noir plein de pluie, de grêle et de tourbillons froids, sans protection contre les intempéries et vents. Porter le courrier, quel que soit le temps, peur. Naviguer sous les étoiles, né en l'air, perdre sa route et se retrouver en mer, au large, loin des siens et de tout secours. Transatlantique, et tenter, le vol de nuit, l'un des ouvrages de Saint-Ex, je l'ai dit, s'appelle Vol de nuit. Alors, le 8, il y en a 11, hein, le 8e, Saint-Exupéry, en vol, n'a pas tant peur, dessine, crayonne ou scrute la mer. Parfois, il se trompe dans son plan de vol, rajuste son écharpe quand il a froid. Il dirige une ligne courrier de nuit. Il aime piloter là-haut dans le noir, repérer vingt constellations dans le ciel. Sur le papier, bien souvent, sa plume court. « Pique la lune !» C'est un rêveur de vent qui pense semer des mots étoilés, seul, quand l'avion ronronne, bercé par les airs, etc. Donc, c'est déjà ce… C'est l'espace au-dessus de lui, quoi, malgré le fait qu'il soit oui, dans oui. les nuages parfois, c'est le désert, oui. euh, voilà. le vol, il est dans, dans l'espace. Il rêve, il voilà. rêve dans l'espace, hein. oui. Et puis, tu m'as demandé un petit extrait de X, donc euh, mon, ma nouvelle, de, euh, de, de Saint-Exupéry à New York, écrivant, concoctant « Le petit prince ». Donc, voilà hein, le dessin de Gaël. Je ne sais pas si on le voit bien. L'aviateur en train de lancer des avions en papier. Ça, je l'ai trouvé dans une biographie de Syntex, euh, une des nombreuses que, biographies de Syntex que j'ai lues. Euh, il montait à, à l'Empire State Building, qui était à l'époque le plus haut euh, immeuble de New York. Et de là, il lançait des petits avions en papier avec le nom des pilotes et des mécaniciens qu'il avait connus. Et ceux qui étaient encore euh, là-bas, euh, en train de se battre, et lui qui voulait euh, y aller. Donc euh, voilà. Alors, ex. c'est quelqu'un qui parle, il faut deviner qui c'est. Euh, oui, et puis surtout, après, tu nous diras ce voilà. que ça recouvre. Voilà, l'histoire oui. après la gourmette. D'accord. Tu sors du 240 Central Park South, où tu habites, depuis quelques mois, et tu te diriges vers le parc. Il fait encore un peu frisqué en ce petit matin du printemps 1943, et tu fermes le col de ton blouson d'aviateur, après avoir pris le soin de renouer ton écharpe beige. L'écharpe est importante dans Le Petit Prince, hein oui, saint Ex avait une écharpe et je te suis d'en haut. Tu te rends vers le milieu du parc, sur un petit banc, où, il y a quelques semaines, tu flirtais avec la belle Annabella, actrice fétiche des Français, émigrée comme toi, aux États-Unis, et qui tourne en ce moment avec Jean Renoir à Hollywood. Tu soupires, tu n'avais aucune chance avec elle. Elle vient de rencontrer Tyrone Power, qu'elle va épouser bientôt. Et je te plains. Tu t'amuses avec elle à nourrir les écureuils du parc en essayant d'éviter les nombreux Français qui traînent, désœuvrés, nostalgiques, dans ce poumon de la capitale américaine. Tu les détestes, ces planqués, ces donneurs de leçons qui médisent de toi, te calomnient, ne font rien d'autre que gémir. Toi au moins, tu essaies sans relâche de te faire admettre de nouveau dans l'aviation militaire. Tu harcèles les Américains et ton ami le général Donovan pour qu'il te redonne ta chance de te battre pour ta patrie. Il refuse, tu recommences. Wunderbar, quelle obstination. Et maintenant, je me pose délicatement près de toi. Tu rouvres ton vieux blouson, tu en sors un petit paquet de lettres chiffonnées, on les a vues tout à l'heure que tu veux relire au calme, d'abord celle d'admiratrice, la plupart sans intérêt, mais tu y répondras poliment dès que tu pourras. Tu n'as que ça à faire ici, écrire, répondre à des courriers, écrire encore. Mais l'une de ces lettres est discrètement parfumée, l'entête à monogramme impérial me frappe et je me penche sur ton épaule. Oui, c'est bien elle, une lointaine cousine, fille de grand-duc, émigrée elle aussi, mais depuis la Révolution russe. Tu savais que la tsarine était allemande Un amour platonique, forcément pour cette Nathalie qui a tant souffert et repousse les hommes. Il faudra passer à, son, à ton tour devant le magasin à la vieille Russie pour voir si elle y est car elle y va souvent par langueur. « Tu vas bien dans les petits bistrots français, toi ?» Et je soupire en même temps que toi, etc. Je ne raconte pas la fin, je ne vous dis pas qui parle à Syntex. Ah, je t'entends plus. Dunia, je ne t'entends plus. Excuse-moi, j'avais voilà. coupé le son. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, nous Alors, rappeler dans quel cadre tu l'as écrite et publiée, euh, cette nouvelle Cette nouvelle-là Oui, ça, ex. Tu nous et as parlé d'une oui. un, anthologie oui, c'est ça. Voilà. C'est Philippe Ward, la guerre, hein, qui dirigeait à l'époque euh, la Rivière Blanche, qui m'a demandé, euh, il savait que j'avais été à New York deux ou trois fois, et il m'a demandé un texte sur New York, comme il a demandé à d'autres. Hein, et donc, il fait de la SFFF, hein, science-fiction, fantasy, mmh. fantastique. Et ben, j'ai eu l'idée de raconter euh, euh, l'histoire de Saint-Exupéry euh, écrivant le petit prince. En même temps, si ça avait été juste euh, comment dire biographique, euh, ça, enfin, pour moi ça n'avait pas d'intérêt. Donc oui. j'ai fait intervenir un personnage que Saint-ex n'a jamais rencontré, mais euh, qui est dans sa, enfin, dans sa vie, dans sa mort quelqu'un d'important même si saint ne l'a jamais su. Alors est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas Non, tu ne le dis pas. Ne <rire> le dis pas. <rire> tu ne le dis pas, il faut qu'on aille lire le livre. <rire> donc voilà, donc saint en tombant euh, dans la mer est tombé sur un personnage sans le savoir et ce personnage euh, voilà est important dans l'histoire du Petit Prince. Effectivement, il faut qu'on rappelle même si on l'a dit euh, c'est que Saint-Exupéry euh, son avion a été abattu au large de Marseille, puisque voilà, c'est là qu'on l'a retrouvé par un pilote pendant la guerre. Voilà, en 1944, hein, 44, 44, à la fin de la guerre. Plus, oui, ouais, oui donc, ju le débarquement était déjà décidé. Hein, ouais. Donc euh, oui. c'est vrai que… Voilà. Alors on va faire un lien mm -hmm. c est, c est, entre ta nouvelle et puis euh, oui. pour que tu nous parles quand même un petit peu de ton travail d'anthologiste. Tout à fait. Et euh, on va parler, puisqu'on est euh, <rire> <dessine> mois. <rire> trois petits, Un, trois petits points. Ça a été jusqu'à un. <rire> oui, parce qu'on ne pouvait pas dire mouton. Voilà. Donc, le mouton, on le voit. Donc, euh, il y a plusieurs auteurs. On voit un et on voit le mouton. Et sur l'image, euh, là, c'est une autre illustratrice, c'est hein, euh, chez, chez Naughty Ship. Hein. Tout à fait, c'est euh, un autre éditeur. Ouais. Euh, voilà, c'est un autre éditeur. Et euh, là, c'est le mouton qui a pris possession de la planète. Ah oui. Là-bas, au fond, c'est la Terre, hein, le planétoïde de, de, de le B612. B612, entre parenthèses, c'était le nom d'un avion. Ah oui. Hein donc euh, voilà, ah oui. Oui, non, encore un élément de la vie de Saint-Ex qui se retrouve dans le Petit Prince. Hein. L'astéroïde B612, euh, voilà, c'était pas pour rien. Il devait, ça s'appeler autrement au début, et puis finalement, c'est devenu B612. Et donc, euh, voilà. Donc c'est vrai que. Après avoir participé à Dimension New York, je me suis dit pourquoi est-ce que moi je je ne dirigerai pas des anthologies. J'ai un carnet d'adresses d'écrivains assez conséquent et en littérature générale et en euh, littérature d'imaginaire. Et donc j'avais envie de, voilà, de faire écrire des écrivains. Et je leur ai proposé, je voulais pas Le Petit Prince parce que bon, c'était moi j'écrivais dessus et, et ça aurait fait redondant. Euh, je les ai fait écrire sur le mouton, mais pas seulement le mouton du Petit Prince. Hein. Il y a d'autres moutons euh, tout à fait différents. Il y a des moutons du Petit Prince, mais il y en a d'autres. Il y a le mouton de Sean le mouton. Euh, ah il y a oui. un mouton euh, noir douissant, Il y a, enfin voilà, il y a un mouton euh, qui est sur une grille. Euh, euh, d'un grill hein, avec des euh, voilà. méchouis tu veux dire voilà, méchouis, <rire> voilà tout à fait c'est très très amusant il y a même un, un mouton qui refait mai 68 hein. ah, mais oui. il n'y a plus de mai dit le, dit le texte de Nathalie Gloria donc voilà j'ai fait travailler une quinzaine euh, d'écrivains euh, dont Jérôme Accouche qui débutait qui nous a fait un très joli texte avec euh, des moutons alors pour le coup Presque panurge hein, dans un village et un loup qui est, euh, qui est quasiment un loup-garou, hein, qui est une sacrée bête comme on dit. Et puis, j'ai pris aussi des auteurs de littérature générale, Jacques Jouet, que j'adore, Isabelle Minière, qui est une poétesse, euh, Olympia Alberti, qui est une niçoise, euh, qui écrit de la poésie, des nouvelles et, et, et, du, et des romans. Euh, donc voilà, moi j'aime bien mélanger euh, différents styles d'écriture. Et euh, donc, je leur ai demandé à ces braves gens de, de, de me dessiner un mouton, enfin de travailler sur le mouton, dessiner ou pas, parce qu'il y en a un qui sort d'un tableau. Chez Jacques Jouet, le mouton sort d'un tableau de Zurbaran. Je ne sais pas si le tableau existe vraiment, mais bon, voilà. <rire> Euh, donc ça, c'était pendant que moi j'écrivais, je corrigeais en même temps ce que je recevais au fur et à mesure des textes de cette anthologie. Mais j'ai fait d'autres anthologies avec euh, Rivière Blanche. Hein, euh, ça, c'est avec Naughty Ship Avec Rivière Blanche, euh, j'ai fait euh, Dimension Moscou pour faire le pendant avec Dimension New York. New York, oui. J'ai fait un euh, Dimension Fait. Oui, oui. Euh, un dimension brosséliande en sur les, la table ronde, en collaboration avec Claudine Glo qui dirige le centre Arthurien de Comper en Brosséliande Et puis j'ai participé en tant qu'auteur à d'autres anthologies, celle organisée par dirigée par Hélène Marchetto. Euh, Cité italienne, Dimension cité italienne, celle dirigée par Estelle Fay et Jérôme Accouche, Dimension, euh, Route de légende, légende de la route, une superbe euh, anthologie aussi. J'ai participé à Reines et dragons qui était l'anthologie des imaginales il y a quelques années. Euh, et puis, le, le, la, la dernière avant euh, celle-ci, c'est Dimension aéropostale, justement, où j'ai donné euh, bah, le texte dont j'ai lu euh, Fendre la nuit étoilée. Voilà. Mais euh, pour diriger une anthologie, c'est un énorme boulot, c'est une bonne année de boulot. Donc euh, là, je me calme un peu parce que pendant ce temps, on n'écrit pas beaucoup pour soi. Donc, comme je ne rajeunis pas, curieusement. Euh, a voilà, petit, maintenant, ouais. je, je suis un peu plus égoïste et je pense un peu plus à moi. Euh, euh, de toute façon, euh, Rivière Blanche ne fera plus vraiment d'anthologie. Euh, donc, euh, ça limite un petit peu les, les possibilités. Mais comme auteur, euh, oui, je vais continuer à faire des anthologies. Et donc, j'étais aussi dans les anthologies des Vagabonds du rêve. Tout à euh, fait. Civilisation et… Hum, Rouge. Rouge, oui. Rouge. Rouge. Je ne serai pas dans la prochaine. Elle ne m'a pas voulu pour la prochaine. Ce ah, sera pour une autre fois. Continuez. Voilà, tout, tout, tout, tout à fait. Mais ah. du coup, euh, en tant qu'écrivain, euh, tu, tu, on s'était vu à propos de, de tes romans, effectivement, mmh. à Nice Fiction bah, de l'année dernière. Mmh. Et tu, tu, tu, tu continues le, le genre euh, nouvelle, quoi. Tu, tu restes dans le cours. Oui, tu parce préfères. que je, préf, je prépare, un, mais c'est très long à faire, donc ça fait plusieurs années que je suis dessus, je prépare un « Venise-Europe ». Euh, sur une Venise qui se passera sur Europe, non pas en Europe, mais sur Europe. La planète Il y a Europe, déjà un texte oui, oui. qui est dans Cerisette, qui est dans. Euh, c'est rouge, c'est rouge, oui, oui. Qui, est dans, dans, dans Venise, qui sera dans Venise-Europe, mais c'est beaucoup plus long euh, à faire. Et par ailleurs, j'ai un, un recueil de poèmes. Alors cette fois, j'ai écrit pour Astérion et sur Venise dentelle des reflets de Venise, on en avait parlé l'an dernier, oui, et dentelle des sirènes de la lagune. Euh, dentelle des reflets de Venise, c'était des poèmes. dentelle des sirènes de la lagune, c'est surtout des nouvelles, plus quelques poèmes, entre deux comme interlude, comme intermède. Et là, je prépare un dentelle du rue des troubadours, sur les troubadours et les oulipiens et les textes. Voilà. Et là, ce seront euh, presque exclusivement des poèmes. Des poèmes. Voilà. Donc, cet été, je vais aller prendre en photo des rues <rire> dans, des, dans des coins de montagne reculés. Et puis, euh, voilà, j'ai déjà écrit sur une troubadresse au Vergnat euh, euh, que j'aime beaucoup et qui est assez mystérieuse parce qu'il y a peu de choses sur elle. On ne sait même pas son nom, son prénom. On sait son nom de famille. Moi, j'ai vu le château en ruine où elle a vécu, euh, mais on ne sait pas grand-chose d'autre. Il y a trois poèmes qui sont restés, voilà. Alors qu'elle en a écrit euh, et lu et dit euh, certainement et chanté certainement des, des dizaines. Hein. Donc, euh, les troubadours mâles, il y a beaucoup de choses sur eux. Euh, il y a une très belle chanson d'ailleurs de euh, rockstar du Moyen-Âge de Francis Cabrel sur les troubadours, mais sur les troubadresses, il n'y a quasiment rien. Donc, euh, voilà, j'ai voulu réhabiliter celle-ci. Et donc, dentelle du rue des Troubadours. Et comme mes, gra mes arrières grand mères étaient dentelières, voilà, ça. pour moi, <rire> les poèmes, c'est des dentelles. Voilà. De la dentelle. Je fais de la dentelle avec les mots. Voilà. Voilà. J'ai fait de la dentelle tout court, j'ai encore les carreaux de dentelle de mes arrières grand mères de deux de mes arrières grand mères euh, mais ça fait très mal au dos. Et puis, euh, bon, enfin… Euh, je... Il faut une heure pour faire un petit point qui fait ça, hein, le point d'esprit. Alors bon, non, ce n'est plus pour moi. <rire> Mais j'en fais avec les mots. Voilà. Exactement, de oui, oui, tu de Dentelle oui, tu, du rue tu, des Troubadours. Tu, tu fais de la dentelle avec les mots. Ouais, voilà, et ce sera chez ça. Astérion, un petit éditeur strasbourgeois qui, qui ne fait quasiment que de la poésie. Donc tu as un pro... ton projet est bien ah, oui, avancé. Oui, oui, Donc, oui, oui. oui, oui. Le, le, le texte est déjà donné à à l'éditeur, faut juste que je trouve encore des photos parce que euh, les photos que j'ai que j'ai prises de ruisseaux sont pas très belles. Donc il euh, y en a un que j'ai repéré euh, près du justement du château de la Troubadouresse dont je parlais euh, que je veux aller prendre en photo cet été quand je serai en Haute Loire. Tu pourras venir me rejoindre. Je... Avec plaisir. Avec plaisir. En plus, c'est d'autant plus intéressant que ces troubadours de enfin, la Haute Loire, c'est l'Auvergne, c'est déjà le, voilà. la langue, le français du sud. Tout à fait. Tout voilà, à fait. Donc, c'est intéressant. C'est un patois voilà. euh, d'Occitan. Ouais. Oui. Oui. Et puis, l'histoire de l'Auvergne est, est très mal connue finalement. Mmh. Mmh. Oui, on connaît les troubadours de Toulouse et voilà. du sud-ouest, mais moins, moins ceux-là, alors qu'il y a eu notamment Pierre d'Auvergne, Peyre d'Auvergne, Peyre d'Alvergne, euh, qui était un troubadour assez connu à son époque. Voilà. Donc j'ai eu envie d'écrire sur eux, aussi parce que les textes olypiens euh, reprennent la sextine, reprend euh, la sextine des troubadours. Donc. Euh, donc, il euh, y a un lien très, très fort avec euh, de l'écriture euh, moderne, enfin contemporaine, euh, euh, très pointue. Et puis, j'aime bien les écritures pointues. Voilà, <rire> bah, écoute, euh, pointue comme, un, un comme le crochet qui sert à faire de la dentelle. <rire> non, non, c'est de la dentelle au fuseau. Alors, au pas, fuseau, d'accord. Les fuseaux sont pointus quand même. Oui. Alors, bah, écoute, je, je, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on a fait en le tour. tout cas, on a fait le tour. C'est, euh, bah, écoute, comme toujours, j'ai beaucoup de plaisir à te lire. C'est pas toujours facile, mais et moi à t'écouter. <rire> et du coup, bah, je vous... du coup, du coup, c'est un, un tic de langage qui est pas très beau. Euh, je rappelle quand même euh, donc euh, la rose, la gourmette et le jardin d'algues de Chantal Robillard, qui est publié chez Voyelle. Qu'on peut facilement commander en librairie, hein, puisqu'on oui. a vu qu'il était diffusé par diffusé Hachette. Par Hachette. Hachette. Oui. Euh, donc Hachette diffuse quand même de la littérature <rire> intéressante. Et puis, euh, puis surtout ça, donc, éventuellement l'anthologie Dessine-moi un mouton chez Notichip mais c'est un peu plus difficile à trouver, peut-être, oui. dans oui, les parce bibliothèques. Que, euh, oui, en bibliothèque. Voilà, en parce bibliothèque, que la, la, la maison d'édition a changé complètement de. de sa ligne éditoriale, Saline, oui, voilà. Oui. Ouais. Donc l'intéressant, c'est que effectivement, il y a, c'est des poèmes qui sont en, qui sont pas seulement, enfin qui sont en, li en lien avec l'histoire, avec l'histoire de la littérature, avec l'histoire tout court de France, mm -hmm. avec ton histoire d'écrivaine, mm -hmm. ta propre histoire. Curieusement, alors qu'il est dans le ciel, dans le désert. C'est ancré aussi quelque part par toi dans l'Auvergne. Oui, et dans euh, la mer Méditerranée. Voilà, dans <rire> la mer Méditerranée qui, qui est pas très loin d'ici. Voilà. <rire> voilà. Et puis, voilà, donc je, je te remercie d'avoir accepté remercie. cet échange. Et puis, écoute, et merci au vagabond du rêve. Et puis, euh, à bientôt, je pense que l'an prochain, je viendrai à Nice Fiction. Et eh bien, on t'attend avec plaisir. Voilà. -fiction Cette année, année je prochaine. serai en, en, en distanciel à Nice Fiction, mais l'an prochain, je viendrai en chair et en os. Voilà, en distanciel, tu déjà bien. être à Nice Fiction. Voilà. <rire> voilà, au revoir. Euh, à, au revoir bientôt, Chantal, à bientôt, nous Au revoir. Merci.